Bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo. Amara Kamara, Gomu, Bernard Gomu, quand je dis deux guignols de ce gouvernement Putis cnrd vous les avez vus dans ces deux jours. Pose des pieds, bruit partout, aérodrome, cancan, zéro courrier. Mais. Comment des gens qui se disent responsables, comment des gens qui se disent responsables, c'est-à-dire, qui sont en train de gérer la Guinée aujourd'hui, vous partez dans les grandes villes, vous partez à Kankan, à zéro il n'y a pas l'accueil de la population. Mais ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit absolument rien du tout. Amara, Gomu, vous savez, ils étaient à Kankan, ils ont eu peur de partir. C'est Amara qui a donné l'ordre au gouverneur, au maire de Cancan. L'effigie du bandit qui était affiché et que les jeunes ont brûlé. Dans ces deux jours, que de remettre ça. Mais lui-même, il n'a pas osé aller dans la ville de Cancan. Vous avez compris combien de fois le poids du président Alpha Condé, Albra long Et vous savez combien de fois les gens ont... C'est-à-dire qu'ils en ont marre de vous. Vous êtes des traîtres. Horon, Vous avez compris pourquoi, Amara, si tu étais garçon là, tu te dis que tu es responsable. Pourquoi vous n'avez pas été dans la ville Pourquoi vous n'avez pas été dans la ville de Kanka Vous avez donné que de l'ordre au préfet parce que aujourd'hui les gens ont peur, ils ne peuvent pas refuser pour aller remettre la photo de Mamadi Dumbuya. Pourquoi, Amara, tu pars à Kanka, tu ne peux pas rentrer dans la ville de Kanka Pourtant, tu as acheté des terrains là-bas, des milliards, Amara. Pourquoi tu n'es pas rentré dans la ville de Kanka? Vous vous dites que vous êtes des responsables. Vous partez pour la pose des pierres. Il n'y a pas l'engouement de la population. Vous-même, vous avez compris que vous n'êtes pas aimé. Moi le fait. Les gens ne veulent pas de vous. Comment des responsables, premier ministre, quelqu'un qui se dit secrétaire à la présidence. Vous partez à Kanka, vous n'osez même pas rentrer dans la ville de Kanka. Ça, là, ça ne vous dit rien. C'est ce que nous allons expliquer. Ça prouve combien de fois les gens ne veulent pas de vous. Si vous étiez en harmonie avec le peuple de Guinée, vous n'aurez... cest que même si vous rentrez de façon spontanée, les gens allaient comme au début du coup d'État, comme au début du coup d'État, sur l'axe, parce que eux, ils étaient opposés au pouvoir, on peut comprendre. Eux, ils parlaient de changement, on peut comprendre. L'engouement qui était là, mais aujourd'hui, Mamadi Dumbuya passe sur l'axe. On dirait que non. C'est un invisible qui passe. Pour ne pas dire un mort, mais on dirait un invisible. Les gens sont fatigués. Le mois saint de Ramadan. La souffrance des Guinéens. Donc, quand vous êtes là tout le temps en train de mentir, faire le semblant, hein? Amara Kamara, une honte encore. Moi, je ne peux pas dire que je suis responsable. Je vais pour une pause de pierre à Kankan, hein? Je vais pour une pause de pierre à Kankan et je suis incapable de rentrer dans la ville de Kankan. Comment quelqu'un peut aller dans la ville de Cancan pour pose de pierres et tu es incapable de rentrer dans cette ville? Amara Kamara, Gomu, d'après toi, quand tu es premier ministre, moi, je te dis tu es un guignol, tu n'es qu'un guignol, sinon un premier ministre normal. Comment tu peux aller à l'intérieur du pays? Vous-même, vous, vous, vous dites que vous partez pour une bonne cause. Pose de pierres, aérogare, mais monsieur n'ose même pas rentrer là-bas. Monsieur n'a même pas cœur de rentrer. Parce qu'il sert. Vous savez que vous êtes malvenus. Vous n'avez pas été élu. Vous savez que vous êtes des bandits. Vous savez que vous êtes des narcos. Et c'est ça la vérité. Vous êtes des narcos. Sinon, si vous étiez vraiment le choix du peuple, vous venez tous de là-bas. Gomou vient de la forêt. Gomou vient de la forêt. Pourquoi, pourquoi Gomou, tu n'es pas été là-bas Hier, yeah. Même regardez les images On faisait croire que oui C'est les jeunes de Cancan, des menteurs Vous ramassez des gens, les gens de la mairie Du gouvernorat, vous les envoyez qu au nom de la jeunesse de Cancan Arrêtez de mentir Arrêtez de mentir La jeunesse de Cancan Elle t'a fait signer Elle est démagogie d'Abla Ceux qui sont avec Mamadi là, c'est eux qui sont à Conakry Ceux qui sont avec Mamadi là Sinon Mamadi n'en a pas mon Tout ce qu'il dit, mensonge sur mensonge il a rendu le pays aussi difficile. Hein? Il a rendu le pays difficile. Mensonge sur mensonge. La question est simple. Comment des, comment des gens qui se disent on est responsable? Ils vont dans la ville de Cancan. ils vont se cacher à l'aéroport. Il faut leur poser des pieds. <rire> incroyable. Hein? Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire, c'est une honte pour vous. Amara, c'est à l'aéroport. Toi, tu dis non. Il faut remettre la photo de Mamadi Dumbuya. C'est pourquoi je dis vous êtes des bambins, vous êtes des plaisantins. Mais attendons seulement, après, de, de, après le mois de Ramadan, vous allez bien sentir le peuple de Guinée. Bande de comédiens que vous êtes. Vous êtes là à humilier nos élites. Un, deux, trois, vous êtes là à humilier les gens. Hein? Donc, euh, arrêtez à un moment donné la démagogie. Hein? Arrêtez à un moment donné la démagogie. Arrêtez la démagogie à un moment donné. Voici, eh, toi tu dis que personne n'écoute, mais tu es flanqué dans mon truc <rire> C'est ça la démagogie du CNRD. Personne ne t'écoute, malgré que vous payez des Israéliens, malgré que vous payez des gens. Pour réduire, hein, attaquer nos pages, cibler nos pages. Toi-même tu dis qu'on ne te regarde pas, mais toi tu es flanqué ici. Si ce n'est pas l'esprit CNRD, c'est quoi <rire> Si ce n'est pas l'esprit CNRD Si ce n'est pas mentalité CNRD Tu es flanqué dans le direct de quelqu'un Tu dis que les gens ne regardent pas Mais toi même tu es flanqué ici Quand on ne regarde pas quelqu'un on se désabonne Quand il est dans le direct ou quand tu vois le live tu ne rentres même pas Parce que c'est la, la page du général 5 étoiles Mais c'est l'esprit CNRD Faire croire aux gens Que les gens sont pour eux ça la mosquée ils vont Ça la mosquée eux ils vont C'est au marché qu'eux ils vont Mais la réalité vous saviez Combien de gens vous payez Contre les activistes. Même contre moi, ma personne. Vous faites tout. Parce que ça ne marchera pas. Je vous ai dit ça ne marchera pas. Contre moi. Vous pensez qu'on va s'asseoir, on va vous regarder, on va s'asseoir comme ça et laisser tomber l'affaire Vous êtes là, vous regardez quelqu'un. Tu es flanqué dans le direct de quelqu'un. Tu dis qu'on ne regarde pas. L'esprit CNRD, c'est-à-dire, c'est la démagogie. <rire> L'esprit CNRD, malgré qu'ils attaquent les pages, ils font tout. et Même la télévision nationale, RTG, fait combien sur, sur, sur les réseaux Malgré que vous attaquez tout. Mais quand nous, on finit. Mais regardez les vidéos partout. Les vidéos de Damaro. Est-ce que moi, j'ai besoin de parler de ça Il suffit que Damaro parle seulement, les gens vont poster. C'est le plus important. Voilà. Donc, Amara, Amara, c'est une honte pour vous. Voilà, Sam, tout remercie. Vous rentrez dans la ville de Cancan. Vous avez peur de la population de Cancan. Vous savez que vous n'êtes même pas aimé à Cancan. Ça, ça, ce sont des signes. Vous-même, vous avez compris combien de fois vous n'êtes pas aimé. Si vous étiez aimé, là, vous allez rentrer dans la ville. Vous allez dormir. Vous allez, en tout cas, aller saluer. Mais vous-même, vous savez que non. Les gens de Cancan, ils vont vous lapider avec des cailloux c'est de donner de l'ordre que non, il faut faire ceci, cela. Alté l'a vous n'avez même pas honte. Voilà, vous n'avez même pas honte. Quelle déception, quelle honte pour vous. Vous n'avez pas honte, franchement. Bon, euh, on a écouté leur ministre de, de la pêche, euh, je crois Charlotte, Charlotte Dafé. Je ne l'en veux pas trop. Vous savez... Si ce n'est pas le CNRD, on ne peut pas ramasser tout le monde comme ministre. Comme c'est par affinité, on nomme les gens. Amara, eh, quelqu'un comme Amara peut être secrétaire à la présence. Des tonneaux vides comme ça, là. Comment des tonneaux vides comme ça, là, peuvent être. Hein Secrétaire à la présence. Voilà. Et elle dit qu'elle a 300 personnes dans son département que ces gens n'ont pas d'expérience. que ne savent même pas utiliser Word sur l'ordinateur. Maintenant, au lieu d'en vouloir ces gens-là, mais il faut en vouloir Mamadi Dumbuya. Il faut en vouloir Mamadi Dumbuya. Parce que le président Fakonde, quand il est venu, il a trouvé un système là. Il a pris des jeunes pour les envoyer à l'étranger pour des formations. Aujourd'hui, le ministre de la fonction publique a coupé le salaire de ces jeunes en formation au compte de l'État. Au compte de l'État. Vous ne parlez pas de ça. Beaucoup de jeunes sont à l'étranger aujourd'hui. Beaucoup ont effectué des voyages pour aller, se for pour aller se former encore, renforcer leur savoir-faire. Ça, le président l'a fait ici. Vous ne parlez pas de ça. Mais en tout cas, j'ai bien aimé. Si tu dois parler des cadres incompétents, il faut commencer par Mamadou Doumbouya, parce que c'est un tonneau vide. Il n'a pas de niveau. Il faut commencer par qui Par Amara. C'est un tonneau vide. Voici des gens. Ils n'ont ni le niveau. C'est eux, aujourd'hui, qui prétendent être les leaders, diriger ce pays. Ils sont là à humilier. Ils ne veulent pas voir les autres. Ils ont quel niveau de mieux que Dr. Kassori De Sidi Atouré De el Mais aujourd'hui, ces tonneaux vides viennent se flanquer devant nous, nous parler de refondation, nous parler de mérite. Mais vous, vous méritez quoi Ça dit quand j'attends Mamadi et son gouvernement, nous parler de mérite. Mais vous, des tonneaux vides, vous, des tonneaux vides, vous avez quel mérite Vous avez quel mérite Vous, vous avez quel mérite vous avez quel mérite C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez quel mérite <rire> Voici encore un perturbateur. Quand il a trouvé un logement, je crois que vous avez écouté votre menteur, ça ne vous a pas suffi. Il ne vous a pas dit que quelqu'un est venu. Il ne vous a pas dit que lui il a changé sa clé. Ça ne vous suffit pas Vous pensez que moi, j'ai le temps maintenant de rentrer dans vos bêtises. Là? Moi, je vous ai dit, je n'ai plus le temps pour, de, pour vos bêtises. Voilà, quelqu'un qui est dans la voiture, vous lui demandez affaire de maison. Quelqu'un peut avoir être, être dans la maison et être dans la voiture et il n'a ah. pas de maison ici aux États-Unis. Vous n'avez pas dit à votre missionnaire de me filmer au dehors aussi Vous l'avez pas dit de me filmer au dehors Donc, euh, moi, je vous ai dit, c'est la justice qui règle le règne. Et je vous dis même, regardez, je suis devant la police de Darby comme ça. Vous voyez Je suis venu. Encore un document ici, moi je vous ai dit, je ne bavarde plus. Moi je vous ai dit, je suis venu prendre le, le rapport de police. Moi j'ai pas besoin des futilités. Je vous ai dit, je ne vais plus revenir sur l'affaire. Voilà, comme déjà le type a parlé, vous avez déjà écouté tout le plan. C'était quoi? Oh, on n'a pas senti Damaro, vous-même, votre média, votre, votre euh, complice lui-même. Il a dit Damaro est venu. D'abord c'est question de vol qu'il voulait mettre sur moi Ça ça n'a pas marché C'était de me filmer maintenant Donc si ça ne vous suffit pas Moi je l'ai poussé à parler Il a parlé, il vous a dit que même il est venu, je suis monté même par la fenêtre J'ai grimpé que je suis rentré par la fenêtre Quelqu'un qui est dans une maison Quelqu'un qui vit avec toi Toi tu, toi Comment la personne va venir encore Donc moi je vous ai dit Vous êtes, vous êtes petit, quand tu es influenceur là. C'est comme ça Je l'ai poussé à parler pour que vous compreniez il ne s'agit pas de filmer quelqu'un et mentir sur la personne. Je vous ai dit, moi, c'est cinq étoiles. Je suis trop fort pour vous. Vous-même, vous avez compris. Votre type a parlé. Il vous a dit, il vous a tout dit. Il vous a encore dit que dans la maison, qu'il avait mis des choses qui n'ont rien à voir avec votre soi-disant de loyer. là. Il dit qu'après le mois de Ramadan, qu'il va sortir ça. Mais restez derrière tout ça. Moi, je suis venu faire ma déposition, c'est fini. J'ai déjà les preuves. On n'a pas besoin de parler. Celui qui a raison ici, c'est fini. Donc, euh, non, Bakary Kaba, moi, je n'ai pas besoin de répondre à, à des petites personnes. Eux, ils pensent que j'ai le temps pour des futilités. D'ailleurs, même, je l'ai bloqué. Iname, tu vas parler ici encore, c'est fini. Donc, euh, la famille, c'est la honte totale. C'est la honte totale, voilà. C'est la honte totale sur ces gens-là. Ils n'ont pas honte. Amara et son groupe, comment des gens qui se disent responsables du pays, ils vont à Cancan, c'est à l'aéroport qu'ils restent. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas aller dans la ville de Kanka même aller saluer les Sotichomons, même aller saluer, c'est-à-dire eh, aller au gouvernorat, à la préfecture. Rien de tout ça. Même aller prier à la mosquée, c'est le mois saint, eh, saint de Ramadan. Non. Tout simplement parce qu'ils savent que oui, la jeunesse de Cancan, ils allaient les jeter des cailloux, ils allaient les lapider. Les bandits ont eu peur. Ils n'ont pas été. Amara, c'est de ça qu'il s'agit. Allumite malayala. Hein? Moi, je vous ai dit, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, ce pays-là, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas du tout. Vous n'avez ni le niveau, ni vos là Vous n'avez pas le niveau. Aujourd'hui, vous êtes là à humilier tout le monde, vous attaquer. Moi, je me, ça dit, je me pose dans l'affaire de la Guinée. Comment un criminel, un criminel peut parler de moralité Comment un criminel, comme Mamadou Doumbouya, quelqu'un qui a tué des gens, on ne sait même pas où se trouvent les corps L'huile va nous parler de jugement Comment un criminel va nous parler de jugement C'est ça ma question Voilà Des narcos comme ça Vous êtes là à fatiguer Les gens, des gens, des jeunes arrogants vides, Viennent dire qu'ils vont prendre le pouvoir Démagogie sur démagogie 14 000 personnes à la retraite Vous êtes incapables, vous avez donné trois mois Quoi en trois mois, vous allez donner 15 000 emplois Moi je vous avais dit Dès le départ, mes vidéos sont là-bas j'ai dit allons-y seulement, vous allez voir. J'ai dit, il n'y a rien au trésor public. Même les retraités, ils ne peuvent pas les payer. Des gens qui ont travaillé. Et cette malédiction va vous frapper. Des gens qui ont servi le pays pendant 35 ans, ils sont en train de travailler. Aujourd'hui, ils sont à la retraite. Même la pension, ils n'en ont pas. Ils ne peuvent rien dire devant leurs enfants aujourd'hui. Vous pensez que à ces gens-là vont s'asseoir pour dire, hé, hey, ces bandits, bandit, c'est Mamadi Doumbouya qui est là. Qui vont maudire C'est les bandits là qui vont maudire. Et vous pensez que vous allez avoir... Vous pensez que vos, vos dons que vous faites, les prières, ça va vous aider. Donc, euh, la famille, le combat continue, comme je vous l'ai dit, à bas les poutistes, à bas les narcos. Et on se reprend ce soir. Il y a un gros dossier sur euh, Guinée Games et la Lunagui. Ce soir, nous allons parler de ça. Guinée Games et la Luna, Lunagui. Voilà, merci et à ce soir. So, Mamadou merci à vous. Mon grand Daouda depuis la Côte d'Ivoire. Bon carême à vous. Mb Souma, merci à vous. Mohamed Kamara, merci. Merci à Mohamed euh, Touré. Et bon merci. Dala. Euh, Dala Ba, Cassia, Non, moi, il faut... Vous savez, on dit à chaque comportement du mouton, nouveau réaction du berger. Moi, c'est comme ça, sinon... Pourquoi je vais répondre des, des petites personnes Pourquoi je vais répondre à ces personnes-là ils ont cru que moi, j'allais, c'est-à-dire oublier les bandits, les narcos, là. J'allais perdre mon temps derrière des futilités. Des blogueurs qui ne peuvent même pas défendre le CNRD. Est-ce que moi, je vais... Tout, tout leur plan, c'est ça. Le général qui les dérange, c'est-à-dire je vais me concentrer sur des futilités. Je n'ai pas le temps, là, je vous ai dit. Et je dis aux bonnes personnes, tous ceux qui m'ont appelé, non, c'est fini. Je vous ai dit, procédure judiciaire, c'est là-bas nous sommes. Voilà, je suis venu chercher le document, je j'ai ça, je vais déposer, et puis voilà.